Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter quelques sites pour approfondir sa foi. Ce qui sont des mines d'informations euh, gratuites, à l'exception d'un site. Euh, alors cependant, comme, comme euh, nous sommes vraiment, comme le temps est vraiment très très compté, étant donné que nous sommes à euh, grand maximum quelques années de, de, des tribulations en fait, des tribulations. Euh, avec euh, cette puce RFID, avec euh, la dictature de l'antéchrist, avec tout un tas de, de catastrophes comme effondrement économique, euh, troisième guerre mondiale, etc... Euh... Je vous invite quand même, du coup, à, à, à regarder mes vidéos euh, « Bien débuter dans la foi catholique et approfondir la foi catholique euh, ». Et seulement dans un deuxième temps, regardez les sites que je vais vous, vous présenter euh, dans cette vidéo et, euh, et je vous mettrai les liens dans, dans, en bas de la vidéo. Donc le premier site, c'est « Salve Regina » une formation chrétienne donc euh, ce sont alors c'est la fraternité sacerdotale saint pierre qui qui, qui qui gère ce site ce sont des traditionnalistes euh, en, en union avec rome c'est important de le préciser et donc vous voyez il euh, y a différents euh, thèmes euh, à approfondir euh, le deuxième thème le deuxième site c'est la bibliothèque saint libère euh, livres, articles et, et documents catholiques. Donc là aussi, vous avez des différents thèmes euh, avec euh, pas mal de, de références à chaque fois. Euh, vous avez aussi euh, livremystique.com. Donc, euh, bon, bah ce, ce qui est surtout intéressant, c'est les livres. Hein, donc, euh, sommaire détaillé des auteurs et des titres. Donc, euh, alors là, méfiez-vous parce qu'il y a quand même des. des il y a quand même des, par exemple des, je vois qu'il y a les, les, Évangiles apocryphes. Il y a, il y a aussi de, des, enfin il y a des choses qui sont, qui sont pas forcément euh, dans la pure doctrine, euh, qui sont pas forcément orthodoxes. Mais bon, et, et vous pouvez, euh, vous pouvez quand même, euh, il y a quand même des textes intéressants, saint Augustin, euh, euh, euh, Thérèse d'Avila, etc. Il y a aussi le site euh, jesumoi .fr, là aussi, qui, est, qui propose euh, euh, beaucoup de livres. Il parle de 2000 livres euh, gratuits euh, en téléchargement. Donc voilà, il y a aussi des bibles intéressantes à, à prendre, euh, Un dictionnaire de théologie, euh, un classement par, par auteur, euh, euh, par siècle, etc., alors, vous avez aussi le, le, le site Bibliothèque Chrétienne Numérique. Là aussi, il y a, vous voyez, il y a, il y a beaucoup de, de, de contenu. Euh, cependant, il faut savoir que ce site euh, est non-unacum. Autrement dit, c'est un site CD-vacantiste. Hein, donc, euh, il faut quand même se avoir toujours ça à l'esprit. C'est un site CD-vacantiste euh, qui est une position euh, quand même assez aberrante. Hein. Euh, je ne je vais, vais pas épiloguer là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais, je, je pense, devoir euh, euh, faire une vidéo sur ce que je pense du Concile Vatican II, parce que c'est... c'est, enfin, tout n'est pas blanc et, et noir dans ce Concile, et il faut nuancer le propos. On ne peut pas rejeter le Concile en bloc, mais on ne peut pas non plus y adhérer, je pense, à 100%. Donc, il y a... enfin... Je, je, je vais en parler dans une prochaine vidéo euh, et euh, enfin il y a ce site euh, de la contre-réforme catholique, CRC donc eux se sont alors eux ils ont une position très originale c'est à dire qu'ils sont ni schismatiques ni, hér et, ni hérétiques euh, alors cependant bon là vous voyez il y a aussi pas mal de contenu alors c'est payant hein, il faut savoir que euh, il faut, il faut s'abonner hein, mais ça vaut le coup euh, euh, sachant qu'il euh, y a pas mal de contenu je pense qu'il faut au moins un mois minimum pour, euh, pour profiter du, du site moi ce qui m'a intéressé c'est surtout l'histoire euh, les, vidéos, les vidéos sur l'histoire sur, euh, sur, euh, sur la politique euh, je me suis moins intéressé euh, à, leur, à leur critique du Concile, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont beaucoup trop critiques sur les papes Jean-Paul II, et, enfin, Saint Jean-Paul II, et le, le Bienheureux aussi, mais je ne sais plus s'il est saint, mais ils sont très critiques aussi sur, sur Paul VI, euh, ils critiquent le Concile Vatican II, peut-être à juste titre, je n'ai pas, pas forcément euh, étudié la question... Euh, voilà, mais il faut toujours avoir en tête qu'ils euh, ils sont quand même très, ils sont beaucoup trop critiques sur, euh, sur les papes Paul VI, euh, Jean Paul II et aussi Rats, euh, et aussi Benoît XVI. Euh, voilà, bah que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.